Bye. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet enregistrement. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, là on teste deux marques cette semaine. Donc enregistrement sur Twitch le dimanche. Alors c'était pas à 16h parce qu'il y avait du foot. Donc on est passé à 14h. Enregistrement de deux marques. On va commencer par la première marque. C'est des marques de fringues avec la marque Teeny Spark. ok Et ensuite on fera un autre enregistrement qui sera la vidéo de samedi pour ceux qui regardent ça sur GVILO. Qui sera la Watch Ultra X8. Voilà, une montre qui ressemble forcément à, à celle que tu connais à 35 euros que j'ai testé depuis 3-4 jours. On va tout parler du sport, du truc. Voilà, ça va être bien complet. Étonnamment, c'est pas un petit déballage de merde. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Enfin, tout de suite pour la présentation de la marque Tinispark. Allez, découvrons un peu le site web Tinispark. J'aime bien le nom. Voilà, Tinispark Park Official Store. Et là, encore une fois, on est. Euh... On est dans le dur. On est sur du boys band, On est sur du coréen. On est sur du jeune. Voilà. Jeune, branché, dynamique. C'est tout. Moi, oh, j'aime beaucoup celui avec les Doberman, là. Alors, moi, le problème, c'est que, en fait, j'habite en Asie. C'est vrai que là, encore, il commence à faire froid l'après-midi. Il fait que 27 degrés. Eh, il y a le vent. Je sais pas, il y a un froid qui vient de Chine, là. Tout va, voilà, Pour mettre des pulls et tout. Voilà. C'est quand je les mettrais pas. on se mouche une t-shirt euh, casquette. Voilà, il y a plein de t-shirts à capuche qui sont très sympas, tête de mort, bon c'est moins mondé, oh, celui avec les Doberman, euh, j'aurais pris, Doberman, d'ailleurs, avec Vincent Cassel, un film incroyable, qui est pas tout jeune, on est d'accord, mais qui est bien, il y a les t-shirts, oh putain, les t-shirts sataniques et tout, voilà, Iron <rire> pas Iron Maiden, mais, oh, avec les têtes de mort en bas, <rire> je n'étais pas allé jusque là, J'ai fait. faire, je pense que des fois, ils remettent à jour leur page et le short avec les flammes, bien évidemment, au cas où t'es le feu au. Oh, au... il puisque puisqu'on va pas y aller comme ça. Bon, allez, je vais... on va déballer les premiers articles que j'ai achetés. Tchou! Allez, on commence par le premier article qui est bien évidemment une casquette, puisque je suis un homme à casquette. Je suis aussi un homme à lunettes, mais malheureusement, la blague. Euh... Oh, ma lunette, oh, ma lunette, oh, ma lunette. Alors, j'ai eu peur que ce soit les têtes de mort et tout là. Bah, j'ai quand même flippé. Alors, elle est plutôt jolie cette casquette, elle est plutôt travaillée. Combien elle vaut? Oh, 11,08€. 11, elle est pas chère. Elle est. Euh... Alors, j'ai pris je pense qu'elle est moins moche sur le site des trucs qui pouvaient me plaire un peu. Une petite euh, casquette un peu usée, un peu travaillée, voyez un peu coupé et tout ici, comme ça, c'est pas mal à l'intérieur. Oh, made in China, les salauds. Oh, une marque chinoise fabriquée en Chine. Ça, c'est étonnant. 100% coton à ne pas confondre avec la 100% coton. J'adore cette blague, la 100% coton. Oui, là, je, je, je, le premier qui commence à la répéter en disant coton ou cotonne. 100% cotonne moi ça me moi ça me fait rire voilà bon ça euh, vient elle, elle est un peu usée comme ça bon ça fait un peu des petits yeux là moi j'aurais fait un truc un peu euh, voilà je la trouve très sympa euh, encore une fois on va l'essayer tout de suite putain mais comment ils font pour les envoyer comment à ma taille c'est ils trichent c'est pas possible ou alors j'ai une tête standard c'est ça tête De con aussi, mais une tête à une tête standard. Voilà. Bon, euh, à l'envers, elle est super classe. Hein. Ah, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, mais ah, ouais, bien. Elle manquerait un petit peu de oh, super sympa, hein. vraiment. Euh... Ah, ouais, ah ouais, ouais, ouais on va regarder un peu sur le site. Tchou, allez, on revient sur le site. ah Elle ouais, est en promo, c'est pour ça là, parce que normalement, elle était à 21 euros 23, mais là, rien que pour vous, monsieur, madame. Si vous commandez aujourd'hui, vous l'aurez à non, je n'ai aucune idée, ça va être le prix un peu normal. 11,08€, 11, disponible en bleu, en green, en red, j'allais dire rose, mais non, c'est red, en grey, voilà, et en euh, ce qui doit être la mienne, qui doit être, alors c'est pas grey, ça c'est blue. Voilà, taille unique, tu ne risques pas de te tromper dans, dans les tailles. Euh, coupon vendeur. Putain, il y a un coupon de 4,80€. Alors, je sais pas, ceux qui voudront la commander, si vous arrivez à avoir 11,68 ou 4 euros de coupon, euh, bravo. Bah, je dis bravo. Ça fait un bon prix. Livraison gratuite. Nanana. Moi, j'ai bien mis livraison en France. Vous voyez, alors il m'a mis arrière sur vallonnet. Je ne sais pas tout où c'est, mais voilà. c'est bien en France. On retrouve bien notre casquette. Bra, hein, la taille, euh, un peu usée tout. Elle est très très classe et je la trouve pas excessive euh, excessivement Cher, Voilà 11 euros pour une casquette, si en plus pour gratter 4 euros de remise, alors là par contre c'est la teuf Fais voir à l'intérieur. Est-ce qu'elle est aussi euh... oui, c'est vrai, parce que la mienne à l'intérieur, elle est noire. Oh, elle est bien celle-là, ah, j'aime bien. Elle... Oh, elle est super confortable et tout, elle est moins flashy que l'autre où il y avait quand même le bleu, tout comme ça. Je suis jeune, ok, et beau, bien évidemment. Ça, c'est on n'est pas obligé de le dire hein. Enfin, bon, Je suis jeune, donc forcément, ah, ça me dérange pas, mais je suis plus euh, voilà vieux usé, ça me correspond un peu plus. Même si, je voilà, mes vieux usé quand même, voilà, vieux, usé, un peu fatigué, euh... voilà quoi, <rire> un peu moi. Bon, ben voilà, ben voilà pour la casquette, moi je la trouve plutôt bien, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, et ceux qui regardent ça en replay sur YouTube, vous direz en commentaire. Allez, et on finit maintenant par notre deuxième produit, c'était un t-shirt, et j'ai pris un t-shirt plus envie, taille L, bien évidemment, puisque normalement je taille L, même si je suis extrêmement euh, musclé, en plus d'être beau, intelligent et modeste. Euh, mais elle, généralement, ça me va. Je sais pas, je, grosse perte de poids, je tombais à 81 kg. J'en faisais 89 hein, euh, en début d'année. <rire> quand même, voilà. Donc, euh, comme quoi, euh, voilà. Quand on veut, on pneu. Hein, donc, euh, 81 kg. Là, en théorie, elle, ça va. Euh, je pas, des bras de, de psychopaties. J'ai des petits bras, quoi, toi. Donc, ça rentre dedans. Donc, j'ai pris elle et tout. Tout de suite, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que, waouh, le logo, tout de suite... Wow. Euh, un peu japonais avec le dragon comme ça nanana nanana. oh merde il y en a derrière <rire> alors à l'avant à l'avant il est terrible la qualité elle est putain d'enfer, ça c'est de la cotonne c'est sûr, alors wash on iron on reverse, voilà donc bien mettre à l'envers et tout, 100% coton ou 100% cotonne, oh. Il est super quali. Hein. Waouh, la matière, la taille. Pas de loin. On n'est pas de loin de ça. Ouais, c'est bon, ça c'est pas mal. Et alors du coup, alors à l'avant, euh, stand iter and see. Euh, Father. Father. Fight. Fight. OK. Et à l'arrière. Oh. Putain, je oublié. Waouh! Et je pensais qu'ils allaient mettre exactement la même chose, mais en grand. Et à l'arrière, non, tu as Stone Lion. Il est terrible. C'est Avatar version Godzilla. Avec les oiseaux, le, le dragon un peu style Godzilla, la mer et tout. Art, Art Long Stan Highter, Sea Fighter. Il est incroyable. <rire> En plus, c'est moi qui l'ai commandé. Je l'avais vu sur le site, mais bon, après, encore une fois, vous allez voir sur le site, ça rend pas euh, ça rend pas grâce au t shirts Sur le site, c'était comme ça. Ça avait l'air pas mal. C'est vrai que j'ai commandé il y a plus d'un mois, parce que ça fait au moins deux mois que je les ai commandé. Il a fallu presque un mois pour que ça arrive. Ensuite, je les ai mis là dans les sacs et je voulais absolument pas les ouvrir pour garder la surprise des tailles et un peu du design et tout. Mais alors, waouh, wow, le, le site web ne lui rend pas honneur parce qu'en vrai, il rend pas Carrément mieux après sur moi, pff, pff, mais euh, bon, lui euh, est taillé dans une, une allumette donc ça va, tu vois. Voilà, ça... En noir, pas mal en bleu, en rose. Mmh. Euh, voilà, voilà, voilà. Vous, avez... Vous êtes plus que 3, dis donc, et tout le monde est parti. Tout le monde a rien à branler. Oh, c'est de la merde, ton truc. La montre, c'est après. Revenez dans 10 minutes. Voilà, bon, allez, on va faire l'essayage tout de suite et on va regarder ce que ça donne. Des Ouh, et voilà, me voilà. Putain, il est là, oh, il est sûr Waouh, j'ai pas vu regarde, ils avaient caché un truc derrière là, fighting, ils avaient caché un fighting dessous. Là ça va et tout. Ah, pas mal, pas mal. On va se mettre en plein écran. On va se mettre là. Waouh, il est il est violent. Oh, j'aime beaucoup, c'est juste putain, c'est un de mes de toutes les merdes que j'ai acheté. Pour l'instant, c'est mon préféré. Vous me direz en commentaire mais là là par contre, ça en jette. Mais pour moi, ça rend mieux en noir. Peut-être. Oui, mais alors moi, je ne porte pas plus de noir en Asie, la couleur noire sur un t-shirt attire la chaleur, et quand il y a en plein soleil, je peux dire, ton t-shirt noir, il commence vite à devenir chaud, à brûler, et quand tu habites dans un pays comme moi, où il fait entre 35 et 40 degrés, presque quasiment à, à l'année, bon bah, on évite, euh, avec le, vu le soleil qui y a en ce moment, de mettre du noir. Euh, je le trouve exceptionnel, je suis désolé, mais vous me direz en commentaire les trois qui sont là, vous êtes pas trop timide je crois il ya que Shadow les autres ça doit pas être euh, c'est pas ils font pas partie du club du <rire> club des de l'arc- en ciel je suis très content 19 euros 31 franchement 19 euros 31 encore une fois vous pouvez gratter peut-être un coupon de 4 euros si tu achètes les deux ça fait 30 balles non t'es éligible à rien du tout ça fait que 2 euros c'est la minute 2 2€ pour 60 balles. Non, on va dire qu'il n'y a pas de coupons. 19,31€ pour du 100% coton. Et brodé comme ça, un petit peu... Il est, il est très différent par rapport à tout ce que j'ai pu... Euh commandé déjà sur sur Aliexpress dans les marques officielles et même dans les t-shirts que j'ai j'en ai pas des euh, je te fais voir un peu derrière comme ça j'en ai pas je parle euh, au, au, au mur j'en ai pas des aussi euh, sympathiques que ça avec le Godzilla et tout là je suis très, très même, demain je le mets <rire> c'est mon t-shirt de demain c'est officiel je je comme un gamin je dors avec je le garde ce soir je dors avec demain je me lève je l'ai je... et je le garde pendant une semaine sans le laver sans rien après je le mets tout seul tout droit euh, en exhibition voilà Bon, le produit est plutôt sympa, encore une fois, quand on regarde le prix, bon, bah 19,31€, disponible S, M, L, XL ou XXL, moi, je dis encore une fois, je taille plutôt L, on a vu que la dernière fois, il y avait un shirt qui était beaucoup trop, un peu ce, poisson, qui était peut-être un peu taillé un peu petit, et encore, es moulant près du corps, après, bon, bah, l'autre euh, K-pop, là, en forme de pyramide, là, il était quand même bien, mais il fallait quand même porter un peu l'arc. là, on voit que L, c'est ma taille, c'est parfait, je suis content et voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu me diras en commentaire le produit que tu préfères le plus Est-ce que pour toi c'est la casquette J'aime beaucoup la casquette même si elle n'a pas d'effet Waouh par rapport au t-shirt Si on devait dire Bon la casquette elle est pas mal, elle est bien finie Elle n'est pas excessivement chère Et euh, elle a plutôt un joli design donc bien, La taille est bonne, le design il est incroyable La qualité en coton euh, Très très bien et tout À l'avant on a un logo Qui est, oui, qui est seulement le même qu'à l'arrière Mais on a qu'une partie du logo en fait Ouais. Donc pour moi ça sera euh, Bonjour moi, que cool. euh, pour moi, ça sera le t-shirt en premier et la casquette en deuxième, puisqu'il faut donner un petit classement. Ainsi se termine l'enregistrement de cette première émission qui sera l'émission de mercredi. On va attaquer la deuxième partie qui sera la montre euh, X8 Ultra. Pour ceux qui voudraient déjà l'avoir avant samedi, vous pouvez la sur Twitch en replay normalement pendant au moins 15 jours. Et les autres, bah, vous trouverez la vidéo que tu directement vendredi. Prenez euh, samedi, Ouh prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi je donne rendez-vous pour ceux qui sont en live, tout de suite